Je voudrais seulement pouvoir crever en paix. Je n'ai plus la force de rafistoler mon cœur en lambeaux. Je suis comme un pantin désarticulé qu'un gamin vicieux s'amuse à démembrer pour mieux, se, me, pour mieux me faire sombrer. C'est si dur à comprendre, je suis exténuée de cette vie minable, de l'erreur que j'en suis. Comment pourrait-on m'aimer, hein Moi-même, moi, je, moi je me hais. Alors oui, j'en choque plus d'un en disant sur un ton morne que je souhaite sauter d'un pont et m'éclater la face sur le bitume. Et mon regard désespérément lasse et vide doit être effrayant à voir. Un vrai zombie qui viendrait pleurer sur ma tombe Des faux-culs, certainement. La famille, pour faire bonne figure, mais à qui manquerais je réellement Il y a bien quelques rares exceptions, et c'est pour une unique personne que je retarde l'implosion. Parce qu'elle est bien plus importante que mon existence merdique, et que je ne peux me résoudre à l'abandonner. Elle qui est encore si fragile et forte à la fois. Oui, elle est ma fleur de cristal, ravissante et pleine d'innocence, mais également si sensible. Elle sait qu'elle fait chavirer mon cœur, mais ce qu'elle ignore, c'est l'intensité du brasier qui me consume. Je dis que tout va bien malgré cette douleur qui me bouffe, et pour elle je tente vainement de faire entendre raison à mon âme meurtrie. Sa simple évocation radoucit quelque peu mes propos et ma haine. Je lui fais la promesse de lutter encore un peu, le temps qu'elle se construise pour pouvoir survivre dans cet univers délabré. Je pourrais écrire encore tant de choses à son égard sur sa pureté, simplement car je l'aime par-delà les limites du raisonnable. Un amour sincère ne se tarit jamais totalement. Pardonne-moi. Wow. ça aussi du coup euh... oui ça c'est très compliqué aussi parce que du coup euh... bah oui bah voilà, des fois euh, ça arrive de pas de pas comprendre ce qu'on fait de... enfin, ce qu'on fait là en fait ce qu'on fait dans notre univers ce qu'on fait sur terre parce qu'on trouve pas vraiment de on trouve pas de but à ce qu'on à notre propre existence, et ça aussi, je sais à quel point c'est très compliqué. Et toi, tu as déjà ressenti ça Ouais, pendant pendant des années, parce que. Pff, oh là là euh, de, Quand j'étais petite, euh, je me suis fait harceler jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Du coup, euh, ça a été long, ça a été très long. J'ai changé d'établissement plusieurs fois, mais à chaque fois, c'était toujours la même chose. Mais... Euh... Ensuite, il y, y a eu le harcèlement de trop, entre parenthèses. Et du coup, j'ai vraiment voulu, voulu en finir. Et le fait de me dire que ça ne servait à rien, parce que ça faisait des années que ça durait. Du coup, à chaque fois que je changeais d'établissement, je me disais ça ne changera jamais, au final. Du coup, euh... mourir, ce n'est pas si grave. Je manquerai à personne. Mon existence ça sert à rien donc euh, oui oui je, je connais je connais même très bien puis ensuite euh, bah, en fait ça a été un peu pareil j'ai rencontré euh, quelqu'un enfin une, une amie qui, qui, a, qui a décidé de, de me sauver entre parenthèses parce que quand elle m'a rencontré du coup j'étais pas bien du tout et ensuite elle a essayé de me faire remonter la pente elle m'a fait rencontrer d'autres gens j'ai eu des amis pour la première fois de ma vie j'étais euh, J'étais entourée par des, par des gens bien. Et au final, euh, j'ai rencontré encore euh, quelqu'un d'autre, etc. Et puis, euh, c'est passé. C'est passé, je me suis rendu compte que finalement, mon existence, elle n'était pas si inutile que ça. Et que je pouvais moi-même apporter euh, de l'aide et du réconfort à certaines personnes. Que du coup, j'avais plus besoin de penser que j'étais inutile. Du coup, euh, oui, j'ai connu ça aussi.